Bienvenue dans la société la plus virale de 2023. Et oui, je n'ai aucun doute à l'affirmer. LiveGood est une société de santé et bien-être basée aux états unis qui a battu des records avec plus de 75 000 membres depuis le lancement qui a eu lieu en novembre 2022 jusqu'à fin février. Et en plus, la croissance est loin d'être finie, ça ne fait que commencer. Et comment c'est possible étant donné que c'est une société des produits alors que maintenant la mode c'est l'investissement eh bien, c'est parce qu'ils sont sortis un business model hors du commun, avec une matrice forcée, euh, grâce à laquelle on peut gagner jusqu'à 2000$ dollars par mois sans parrainer personne, juste avec les débordements équitables euh, du réseau, des, de la ligne ascendante. En plus, ils fournissent vraiment des produits de haute qualité, à jusqu'à 75% des réductions, euh, qui se vendent comme des petits pains. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez même pas besoin d'acheter des produits ni de vendre. Si vous voulez, vous pouvez le faire, sinon c'est pas nécessaire. Et vous commencez avec un simple investissement des de moins de 50 dollars. En plus, vous pouvez réserver votre place gratuitement. Ne manquez pas pourquoi cette société, c'est la révolution de 2023. Je vous laisse une petite vidéo de 6 minutes que je vous ai traduite en français pour que vous regardiez par vous-même. Salut, c'est Ben Glinski, fondateur et PDG de LiveGood. Au cours des 20 dernières années, nous avons lancé et développé certains des produits et des entreprises les plus performants de l'ensemble de l'industrie du marketing des réseaux. Nous avons aidé des centaines de milliers de personnes dans le monde entier à générer des revenus supplémentaires à domicile. Nous avons payé près d'un milliard de dollars en commission et nous avons figuré partout sur Internet et dans les magazines, les journaux, même à la télévision. Les gens nous demandent souvent comment ça se fait que nos entreprises ont réussi alors que des milliers d'autres ont échoué. La réponse est simple, le timing. En reconnaissant les tendances dans l'industrie du marketing des réseaux, les tendances de la société, les tendances de l'économie, avec une inflation plus élevée que jamais, les prix du gaz qui augmentent entraînant une hausse des factures des services publics, les prix pour ces loger qui augmentent, voyager des viandes de plus en plus chères, avec tout ça, les gens recherchent des moyens d'économiser de l'argent sans compromettre la qualité. Pour cette raison, l'industrie du marketing des réseaux se trouve à un carrefour majeur. Les produits sont devenus de plus en plus chers, juste pour que les entreprises puissent payer des grosses commissions et des plans de rémunération. Mais avec des habitudes d'achat qui tendent à s'éloigner des produits à prix plus élevés et à la recherche d'une meilleure valeur, ces modèles ne correspond tout simplement plus à la direction que prend l'industrie. En fait, si vous regardez certaines des plus grandes entreprises de l'industrie du marketing des réseaux, comme Herbalife, Usana et Nuskin, leurs revenus ont chuté de 20% par rapport à il y a un an. Alors que les revenus d'entreprises comme Walmart et Costco augmentent de 9 et 12 Pour reprendre les mots de notre directeur du marketing des réseaux, Noder Kazan, l'époque où l'on vendait des produits hors de prix pour que quelques personnes au sommet d'un plan de rémunération puissent s'enrichir, c'est fini. C'est pourquoi nous avons créé Livegood. En faisant équipe avec les incroyables experts de la santé du bien-être Ryan et Lisa Goodking, nous avons créé une gamme de suppléments nutritionnels de la plus haute qualité sur la planète dont les gens ont besoin. Et nous les rendons disponibles jusqu'à 75% moins chers que ceux que d'autres entreprises facturent pour des produits de qualité inférieure. Prenez par exemple nos super-aides biologiques, probablement le meilleur produit de santé cardiovasculaire jamais créé. D'une qualité supérieure, avec plus d'ingrédients antioxydants que même les super betteraves non biologiques les plus vendues, et pour moi, de la moitié du prix. Et l'huile des CBD D'autres entreprises vendent 500 mg d'huile des CBD pour jusqu'à 80 dollars. Le nôtre est les CBD de la plus haute qualité disponible partout, et avec 750 mg de CBD, il est 50% plus fort pour seulement 18 dollars. Et non seulement cela, mais chacun de nos produits de la plus haute qualité est livré avec une garantie de remboursement complète des 90 jours sur les flacons vides. Si vous n'aimez absolument les produits des Live Good que vous commandez, renvoyez tout simplement le flacon vide et nous vous rembourserons intégralement. Aucune question posée. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour vous En plus d'avoir des produits qui se vendent pratiquement d'eux-mêmes, dans une entreprise parfaitement alignée sur l'évolution des habitudes d'achat sur le marché. Nous vous offrons tous les outils, systèmes, sites web, vidéos, formations et tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à gagner un revenu supplémentaire plus facilement et plus rapidement que toute autre entreprise du secteur. En fait, cette vidéo que vous regardez en ce moment fait partie du système de marketing axé sur la ligne électrique la plus puissante de l'industrie qui vous permet de réserver une place temporaire gratuite dans notre entreprise avant de devoir engager quoi que ce soit pour commencer. Cela signifie que lorsque vous entrez votre nom et votre adresse e-mail sur cette page, nous vous réservons immédiatement une position et vous montrons tous ceux qui font de même après vous, en les plaçant sous vous dans la ligne électrique. Maintenant, chaque jeudi soir est le jour limite pour verrouiller votre position ou manquer l'opportunité. Tous ceux qui verrouillent leur position en devenant membres de Livegood pour seulement 9,95$ par mois, plus des frais d'inscription uniques des 40$, se déplacent au sommet de la ligne électrique, au-dessus de tous ceux qui attendent. Ces personnes sont ensuite placées dans notre matrice forcée 2 par 14. À remplissage rapide avant toutes les personnes en dessous d'elle dans la ligne électrique afin que chaque personne soit positionnée dans la matrice dans la position disponible la plus élevée suivant son parent et sa ligne ascendante en étant membre de live vous économiserez jusqu'à 75 sur les suppléments nutritionnels de la plus haute qualité de la planète pour vous maintenir vous et votre famille en bonne santé et s'il vous arrive d'avoir des personnes placées sous vous dans la matrice et que vous gagnez quelques centaines ou quelques milliers de dollars supplémentaires par mois en plus, c'est encore mieux. Grâce à la façon dont notre plan de rémunération fonctionne, vous avez la possibilité de gagner plus de 2000 dollars par mois dans la matrice sans jamais avoir à inscrire une seule personne. Et si vous choisissez de partager les produits et l'opportunité des Live Good avec d'autres, vous pouvez gagner encore beaucoup plus. En fait, avec nos matching bonus, Rien qu'en inscrivant une personne, vous doublez votre potentiel de gains. Avec des milliers de personnes rejoignant LiveGood au cours des 24 prochains mois, le seul endroit où elles peuvent aller dans la matrice est sous celles qui y sont déjà. Donc plus tôt vous verrouillez votre position, plus vous serez placé haut dans la matrice. Alors remplissez les formulaires à droite et il ne vous faudra pas longtemps pour comprendre pourquoi les gens appellent LiveGood l'entreprise la plus fascinante de l'industrie. On se voit au sommet. Alors, je vous invite vraiment à vous inscrire tout de suite. C'est gratuit dans un premier temps. Euh, vous avez compris, le timing ici est crucial. Donc, restez attentifs aussi parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont suivre sur LiveGood. Euh, et si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être alerté des nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao